journée en Thaïlande, après euh, la galère d'hier où il y avait des rangers partout et on n'avait plus cliffé. Là on s'attaque à la plage de Raleigh où il y a plein de rochers, il y a plein de cliffs Ça va être trop stylé, on a une eau turquoise et ça va faire kiffer une petite journée cliff Aujourd'hui la mer elle est, elle est vraiment bien excitée Ça, se trouve, ça va nous faire euh, débloquer des cliffs, parce qu'une fois à marée basse Bas, il pas assez de fond. Peut-être la chance ça va être de notre côté cette fois-ci hein. Une heure c'est 200 bahts. deux heures c'est 400 bahts. Et après chaque heure de plus c'est 100 bahts. Ouais. Mais elle a coulé du sud Il est tout blanc on part sur des petits canoës là parce que la plage est vraiment blindée de touristes. Du coup, euh, on va essayer de trouver des cliffs. Il y a potentiellement euh, des trucs stylés, mais il faut faire le tour. Et je pense qu'on va trouver des petits trucs cool. Là, c'est marée haute, faut qu'on se trace un peu. J'espère qu'il n'y aura personne à nous dire: Go, go, go! Qu'est-ce pas qu se passe là <rire> On passe vraiment à rien là. Voilà. Oh non on passe à gauche. Ah là ce qui se passe c'est qu'on passait en canoë et on a vu une énorme grotte qui ressortait de la falaise et là les gars ils vont aller voir et normalement il y a du fond et peut-être ça va sauter de là. Mais on sait pas si l'escalade ça va le faire. traîner parce que la marée elle descend Donc, du coup il euh, y a de moins en moins de fond on peut sauter de la grotte euh, qui voilà, est là euh, c'est out of euh, un dessin animé on pense qu'il y a peut-être 15 16 euh... bon là on va essayer de passer euh, le passage il a l'air un peu sketchy ok en clair en grand écart, avec le pied là, et tu pèches ton champ de gravité. Voilà. Là, amène ta main gauche, amène ta main gauche là. Je peux pas. Je peux pas mais... Ok. La grimpe, elle a l'air Il <rire> faut vraiment que tu t'approches de la falaise Louis Et tu mets ta main gauche le plus loin possible Et ton pied gauche Descends ta main gauche Voilà. voilà. Nice. Nickel Bon maintenant il reste juste la dernière étape Et visiblement il y a une corde qui est accrochée le seul truc qui est un peu flippant dans ces moments-là, c'est que on ne sait pas qui a accroché la corde, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, et du coup, on ne sait pas si elle tient encore. Juste les mains par là. Euh... Voilà. Yes Ça tient Avec tout mon poids dessus, ça tient. Vas-y, ouais, si tu peux t'en servir. Ouais. Il est full cordé le sang là Yes, les gars Max, les Yes vous êtes allé voir là-bas Non. Il y a quoi là-bas Bah, je... on entend des chauves-souris au fond là. Clairement, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Ouais. T'imagines si on avait les affaires de camping, T'es ouais. <rire> dans la grotte. Et là, le départ il est sketchy ça. C'est clair. C'est à moitié du sable. Et le dernier appui, c'est des cristaux à moitié. Après on peut frotter pas... un peu là. Ah ouais ah ça pas rassurant. Il y a pas rassurant ça. Jérémy nous dit que ça a l'air d'être vraiment grand. Et en fait comme il n'y a pas de fond c'est pas très rassurant. Va dans l'eau Mehdi 3, 2, 1, c'est parti Faut pas qu'elle gagne parce que là la mer a commencé à baisser. Et si elle passe de fond, bah c'est chaud. C'est que vous Allez Venez, si t'es prêt Ok 3 2 1 Et ça donne trop envie, ça donne trop trop envie de la voir Il allait bien loin par contre, hein, comparé à si jamais on le fait en running gainer, euh, On va aller beaucoup moins loin Mathieu il vient de le faire en droit là, il a pas touché le fond Mais il nous a dit qu'il est arrivé un peu comme une merde quand même Parce que si t'arrives vraiment tout droit, je pense que tu, tu vas te coller au fond Du coup ça fait un peu peur parce qu'on aimerait bien le faire en gainer avec Romain Mais ouais c'est pas, pas le même contrôle parce qu'on sent pas tout le long, enfin on voit pas tout le long l'arrivée Mais en vrai, ça veut dire, juste qu'il c'est juste va quand même falloir essayer de bombarder un peu loin je pense <rire> en vrai ça va être une chance de sens En vrai ça va, mais il y a une petite pression quand même Parce que le fait que ce soit pas fou de profond Il y a cette information en plus dans la tête Et euh, ça ramène un peu de pression Mais en vrai je suis serein, je, sais, je suis serein sur mes capacités Du coup ça devrait le faire 3, 2, 1, attendez. <rire> chaud, Il a touché le fond quand même et on voit, on voit le stab qui remonte la surface là. Mais c'est pas fait ma du tout, c'est carré. Waouh la dinguerie. Tout le monde est prêt 6. Mais Romain, ça fait combien de temps que t'as passé le running gainer <rire> Bah ça fait un bon moment mais franchement ça fait trop du bien de lancer ça non. Moi oh, j'ai pas envie de me faire flipper là donc je vais pas essayer euh, de le faire euh, en death dive Et l'histoire de fond, pas trop de fond et tout, ça me chauffe pas trop non plus donc je vais redescendre Après avoir kiffé cette vue de malade mental là, je vais redescendre avec le sac et comme ça ça oblige personne à remonter le il s'est trop trop bien passé, il bon, y a les gars qui ont touché un peu mais euh, ça va, il y avait juste ce qu'il fallait en fait en fait quand même gaffe euh, avec les sauts comme ça et vérifier toujours le fond Nous euh, on a beaucoup d'expérience du coup on sait euh, vraiment euh, bah, combien il faut il faut prendre le temps de faire les choses crescendo, c'est hyper important. Là, on va finir tranquillement la journée sur ce petit euh, wall run un peu naturel. Et on va essayer de voir où on peut aller. Oh oui. Oh oui. Oh. Ça va être fin C'est va faire la c'est la fin de la session cliff, les gars ils sont partis euh, rendre les canoës et là euh, on a trouvé un petit spot euh, pour faire des accrocs, un petit muret sur la plage en plus il y a des petits seins juste à côté, on va bien se faire kiffer Ils sont tellement agiles Oh là là. ils font ce qu'ils veulent, c'est notre rêve en fait Oh nooo. Ça va Oui, je suis un gros gros fan. Je suis Sud-Africain, mais j'essaie de parler un peu français. J'ai vu sur Instagram que vous êtes ici. Et, et, et après, je euh, c est... C est vous... <rire> <rire> C'est <Nice>, vous <Felix. musique> Let's Ah oh, c'est trop bien, franchement, trop bonne ambiance. Fin de session, fin de journée là, ça régale de Ça part en baignade les gars. Il n'y aura pas de sunset mais il y aura une baignade dans le shop. -on. Let's go <rire> oh, là, il est, <mintillé> oh, oh. <rire> on, est con, on est on est en février Je vais faire <rire> la même bonne <rire> <cười> <rire> C'est le micro de l'église 3! le Si jamais vous voulez nous soutenir, on a un shop où on vend des vêtements sur internet. C'est grâce à ça qu'on peut vivre, qu'on peut faire d'autres vidéos, qu'on peut continuer les voyages. Donc voilà, on n'est pas, pas payé pour l'instant pour ce qu'on fait, on n'a pas de ce sponsor. C'est notre seul moyen de faire de l'argent avec YouTube. Mais bon, avec les problèmes de démonétisation. On ne gagne pas énormément d'argent sur YouTube. Il oh, y a aussi des posters qui sont disponibles euh, sur le site. Félix il fait des photos, euh, il suit euh, toute l'aventure euh, avec son boîtier. C'est de la bonne qualité, l'impression elle est insane, du coup euh, allez voir ça. Le lien du site il est en description. C'est mon frère qui prépare les commandes donc euh, allez-y, il faut du job, il faut du boulot, parce que là vrai. il fait pas grand chose. Ça <rire> part sur une fin de vidéo les gars, ils vont m'envoyer sur la lune. J'espère que vous avez. en place Pour la prochaine vidéo.